Bonjour, je suis François Bautelier-Depois de Minestron. Chers partenaires, vous le savez, l'implication des collaborateurs est l'une des clés de leur engagement au travail, car ils sont beaucoup plus motivés quand ils s'y sentent bien et qu'ils prennent part à un projet qui a du sens. Pourtant, en 2021, près de la moitié des salariés français souhaitent changer d'entreprise. C'est pour cela que Minestron organise chez vous des ateliers collaboratifs et inclusifs innovants. Des ateliers qui vous aideront à faciliter un retour au bureau difficile, à rendre le télétravail ou le flex office plus productif, ou encore à résoudre la crise de sens que ressentent beaucoup de salariés. Retrouvez la performance RH par la collaboration en cliquant sur le lien ci-dessous et imaginons ensemble la recette qui conviendra le mieux à vos collaborateurs.